Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un tuto qui va concerner ici euh, l'émission de, de couleurs, de lumière avec un matériel. Alors j'ai ici mis en scène, on peut le voir, euh, un simple cube avec des walls et on voit euh, que ce cube émet en fait de la lumière. Donc c'est une question qui revient souvent, donc je vais voir avec vous comment on peut opérer. Donc on peut voir ici ma scène, je vous propose bah, de recommencer euh, tout ça à zéro et je vous montre tout de suite comment tout ça fonctionne. Alors nous voilà dans la scène et on va voir comment on peut créer ça. Donc j'ai rétabli, j'ai modifié tous les paramètres pour que normalement vous récupérez euh, les mêmes. C'est une question qui m'est souvent posée comme je l'ai dit et euh, on ne comprend pas pourquoi la modification de, le, du, de la propriété d'émission de couleur du matériel ne fonctionne pas. Et je vais vous montrer tout de suite comment tout ça euh, fonctionne. C'est assez simple une fois qu'on aura compris et que vous aurez vu cette vidéo. Alors on va ajouter ici un cube tout simplement. On va le positionner à peu près près des murs. Et ici, on va devoir lui affecter tout simplement un matériel. Donc on y va, on crée un matériel, je l'appelle « cube mat » peu importe, et ici on va choisir sa couleur, alors on va faire euh, bah, quelque chose, Allez, on va aller en rouge, et la couleur d'émission, on va sélectionner ici avec la petite pipette, la même couleur, et on va passer le coefficient ici à 2, tout simplement. Donc j'ai ici euh, ce matériel qui est prêt, et je le glisse sur mon cube. Ce qu'on peut voir, c'est que rien ne se passe, c'est-à-dire que c'est la question qui m'est souvent posée, c'est que j'ai beau avoir ici euh, créé mon matériel et une couleur d'émission, on peut le voir, euh, bah, il ne reflète pas du tout la couleur. Alors pourquoi c'est assez simple C'est simplement au niveau du Lighting, il faudra en fait faire un light map en temps réel. Vous allez voir, donc on va aller dans Windows ici et on va choisir la petite fenêtre Lighting. Elle s'ouvre ici à droite parce que moi je l'ai glissé là, mais sinon vous la, vous la glissez ailleurs. Et vous allez tout simplement euh, ici sélectionner euh, par exemple les murs. Alors je vais prendre ici mes trois murs, donc on peut voir qu'ils sont là. Et ici euh, dans, au niveau objets, je vais choisir All et je vais cocher Lightmap statique. Ici, vous pouvez voir que ça travaille un petit peu, mais rien ne se passe encore. Pourquoi Parce que je vais devoir aussi faire la même chose au niveau de mon cube et le passer en lightmap statique. Et là, les calculs sont faits par Unity et on peut voir que du coup... Ma lumière est bien rendue, en fait l'émission de ma couleur rouge est bien rendue au niveau de mes murs sans aucun souci. Donc on peut aller ici avec le FPS Player, hein, voir un petit peu ça de plus près, on peut voir que ça fonctionne. Donc c'est très simple à mettre en place une fois qu'on a compris le système. Et évidemment, il faut ici modifier euh, le light map statique et euh, en temps réel, évidemment, alors il faut aller voir au niveau des propriétés, mais par défaut, il me semble que tout ça est réglé en temps réel ici au niveau de l'onglet « Scène »,« Ambient, GI, Read Time », tout ça. Donc ça ici, euh, normalement, c'est pas à modifier, mais vous pouvez encore affiner les choses ici. Si vous voulez pousser plus loin tout ça, vous pouvez aller voir un petit peu comment fonçonne, fonctionne le, le « Lighting » au niveau du « Unity ». Alors, vous pouvez voir que c'est assez simple. On pourrait ici euh, y mettre une texture, ça poserait pas de problème. Et vous pouvez voir que si ici, je descends mon « Cube », je n'ai pas de reflet au sol du tout tout simplement parce que si je vais voir au niveau de mon plane alors on peut voir déjà euh, au niveau de l'objet que j'ai pas coché light map statique alors autre chose qui va être intéressant de voir c'est qu'ici mon cube si je vais dans l'inspector malgré tout il est coché ici en statique enfin il n'est pas coché euh, réellement mais euh, en fait si vous le décochez ici si vous le passez pas en statique vous allez avoir un problème vous allez voir qu'au niveau du bake voilà j'ai plus du tout de lumière ici sur ce mur ici à gauche si je le repasse en statique ça va fonctionner, donc si ici je passe euh, mon plane en statique, normalement ça devrait fonctionner, on peut voir qu'effectivement j'ai bien une lumière ici euh, qui est reflétée au niveau de mon floor, maintenant de mon sol, sans aucun problème, alors évidemment on peut refaire un deuxième très rapidement, parce que je pense que vous aurez compris le principe, mais je peux faire ça avec n'importe quelle forme, n'importe quel modèle aussi, euh, ça ne poserait pas de problème, donc là on va le faire par exemple avec un cylindre, on va prendre notre cylindre, on va le mettre ici, voilà, on va se remettre devant, hop, on va le poser un petit peu en l'air, allez, ici, on va créer ici un nouveau euh, matériel, euh, je vais l'appeler euh, mat, hein, tout simplement, je vais ici l'affecter tout de suite pour qu'on voit le résultat au niveau, voilà, de mon, alors j'ai bien sélectionné où il fallait, voilà, et on va régler ici les propriétés en jaune, par exemple, et une émission en jaune, voilà, donc là, toujours pareil, aucune émission. Je vais simplement ici aller dans mon onglet Lighting, sélectionner mon cylindre et maintenant cocher Lightmap Statique. L'Unity va faire un bake ici, on peut voir que ça travaille. Et euh, dès que c'est fait, la lumière est bien reflétée comme il se doit. Voilà, et évidemment, vous pouvez jouer ici avec dans, dans l'inspecteur avec la, la, la, la, votre matériel si vous sélectionnez votre cylindre. Vous allez dans l'inspecteur, vous pouvez évidemment jouer ici c'est à 1, mais je pourrais le mettre à 5, ce qui aurait pour effet d'avoir vraiment une grosse, une grosse diffusion ici qui n'est pas intéressante du tout, on pourrait faire 2, ce qui serait un petit peu plus sympa. Voilà, donc on peut voir ici que j'ai bien mes objets qui reflètent euh, de, la, de la lumière, on va aller voir ici, alors en temps réel, hop, on y va, et on peut voir que j'ai bien ici de la lumière jaune et de la lumière rouge qui est bien reflétée. Voilà pour ce qui est de, de l'émission de, de, de, de, de, de couleurs avec les maté le, le matériel. C'est pas très compliqué, une fois qu'on a bien compris. Pour les questions qui m'étaient posées, c'est surtout au niveau du lighting, les éclairer en statique, euh, et euh, tout ça fonctionne euh, assez facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va répondre aux questions qui m'ont été posées. Euh, cette question m'avait été posée par le biais du site internet, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le site internet. Euh, un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, et surtout abonnez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye